Salut les amis de Deschiffres et des Infos. Blanchiment dentaire, recette maison. Avoir un beau sourire, blanc et éclatant, est le rêve de nombreuses personnes. Et pourtant, selon notre alimentation et notre capital génétique, certains auront des dents qui jaunissent plus rapidement et plus facilement que d'autres. Heureusement, de nombreuses astuces et recettes existent pour un blanchiment des dents maison. Blanchiment des dents maison, nos astuces. Avoir les dents blanches est de nos jours un critère de beauté. C'est aussi un signe qui démontre que vous prenez soin de vous et que vous avez une bonne hygiène. Malgré tout, nous n'avons pas tous le même capital dentaire et certaines personnes ont une dentine naturellement plus jaune que d'autres ou une tendance à absorber les taches plus vite. Pour garder une dentition blanche, quelques bonnes pratiques peuvent être adoptées. Tout d'abord, limitez votre consommation de thé et de café, qui jaunissent fortement les dents. Lorsque vous en consommez, rincez-vous la bouche à l'eau, ou mieux, lavez-vous les dents. La nicotine contenue dans les cigarettes est aussi à éviter, elle jaunit les dents en un temps record, et de manière durable. En parallèle de ces bonnes habitudes, une bonne hygiène dentaire est indispensable, brossez-vous les dents trois fois par jour, pendant trois minutes. Pensez à changer votre brosse à dents régulièrement pour qu'elle ne perde pas en efficacité. Bas de bouche et fil dentaire peuvent venir compléter ces brossages. Bien sûr, si vos dents jaunes vous gênent réellement, un blanchiment dentaire peut être effectué chez un professionnel, grâce au laser, ou à des produits professionnels. Malheureusement, ces traitements ne peuvent pas être effectués sur les dentitions fragiles, et surtout, ils sont très coûteux. Le bicarbonate pour un blanchiment des dents maison Le bicarbonate de soude est un produit naturel, utilisé dans les produits ménagers, comme dans les dentifrices, ou encore dans les recettes de shampoing maison. C'est un nettoyant doux et efficace, qui possède également une action blanchissante puissante. Pour utiliser le bicarbonate en blanchiment des dents maison, rien de plus simple, il vous suffit de saupoudrer un peu de bicarbonate sur votre dentifrice, avant de vous brosser les dents normalement. N'effectuez ce brossage au bicarbonate qu'une fois par semaine, afin de ne pas abîmer les mailles de vos dents. En effet, le bicarbonate est légèrement abrasif, il faut donc l'utiliser avec parcimonie, notamment chez les personnes ayant les gencives sensibles. L'huile essentielle de théâtrée pour blanchir les dents. L'huile essentielle de théâtrée, également appelée arbre à thé, regorge de vertus pour la santé. Elle est aussi très utile dans notre salle de bain, pour traiter l'acné, les boutons de fièvre, ou encore pour blanchir les dents. L'huile essentielle de théâtrée est un très bon antibactérien et antifongique, ce qui en fait un soin buccal idéal. Elle protège les dents, les soigne et permet de leur redonner leur éclat d'origine. Pour bénéficier de ses bienfaits, vous pouvez l'utiliser en bas de bouche, verser 4 gouttes d'huile essentielle de théâtrée dans un verre d'eau tiède, avant de vous rincer la bouche. Il faut garder le mélange au moins 30 secondes dans la bouche, avant de recracher. Veillez à ne pas avaler ce bain de bouche au théâtré. Le théâtré peut aussi être utilisé avec votre dentifrice. Versez deux gouttes sur votre dentifrice, directement sur votre brosse à dents. Brossez-vous les dents comme à votre habitude. Attention, cette technique ne doit pas être utilisée plus de deux fois par semaine pour ne pas abîmer les mailles des dents. Blanchir ses dents grâce au citron C'est bien connu, le citron est un allié beauté de choix, et un excellent ingrédient détox. Il a aussi une action blanchissante sur les dents. En effet, l'acidité du jus de citron va attaquer le tartre et la plaque dentaire, ce qui permet de prévenir les caries, mais aussi d'éviter que les dents vire au jaune. Par contre, son acidité peut avoir un effet abrasif, et être douloureux pour les personnes aux gencives sensibles. Dans tous les cas, ne l'utilisez pas plus de deux fois par semaine pour ne pas abîmer les mailles de vos dents. Pour utiliser le citron pour un blanchiment des dents maison, rien de plus simple, pressez un demi-citron au-dessus d'un bol. Trempez votre brosse à dents dans le jus, et brossez-vous les dents avec, comme à votre habitude. Laissez poser une minute, puis rincez-vous la bouche à l'eau claire. Vous verrez un résultat au bout de quelques semaines. Merci de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner.